Se bouscule J'ai l'impression d'être sur la lune Je serai mieux sans ces fractures Qui m'emprisonnent en la vie dure Dans ma prison j'ai ces quatre murs Qui soi-disant m'empêchent de m'enfuir Mais dans ma tête j'essaie de sourire Mais M'évader, m'échapper, me sentir épanoui Dans mon frigo j'ai même plus de lait Pas moyen de faire un bon café de l'amour plus de lumière, des belles fesses, un regard, des beaux yeux J'aimerais m'envoler, comprendre et découvrir Toutes ces choses qui me feront rire, mon Dieu du soleil Voyage, voyage, je veux un voyage au bout du Je veux un voyage au bout du monde mmh. Pour décompresser, pour bien s'amuser Pour profiter du soleil, donner à sa vie des ailes Pour décompresser, pour bien s'amuser Profiter du soleil Donner à sa vie des ailes Voyage, voyage Voyage, voyage Voyage, voyage, voyage. Dans mon cœur c'est l'habitude Dans mes poches y a plus tune Et ce froid il conduit une ville pleine de ratures, Dans ma case, rien à cocher C'est fini, c'est mot croisé Il est clair que je m'ennuie J'aimerais un sourire, un bonbon, une fille Dans ma cuisine, J'aime même plus de sel Pas moyen, goûter salé Plein du jour au soleil Une terrasse, une caresse, un petit chat Je me sens vieux, j'aimerais m'envoler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 On fera même du reggaeton Des vraies vacances Aïe aïe aïe On va danser, danser sur du reggae Reggae On va danser sur du Jackson Jackson On fera même du reggaeton Des vraies virtues. vacances Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Voyage, voyage, je veux un voyage Au bout du monde Pour décompresser, pour bien s'amuser Pour profiter du soleil, donner à sa vie des airs